Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais évoquer quelques dates euh, à propos de la Sainte Famille. À l'aide, de, enfin, on sait c'est certaines choses euh, grâce à l'œuvre de Marie d'Agreda, qui a rédigé. Donc, c'est une vénérable du XVIIe siècle qui a rédigé la Cité mystique de Dieu et euh, donc qui, qui suivent l'œuvre de, de la vie de la Vierge Marie et du Christ. Et euh, donc, on sait certaines choses aussi euh, grâce au sanctuaire Holy Love. C'est euh, l'un des rares sites euh, prophétiques en qui j'ai confiance sur Internet, avec celui-là, messagesduciel.com. Donc, sur le site Holy Love, on sait que euh, le 5 août, c'est euh, le, le véritable anniversaire de la Vierge Marie. La, la Vierge Marie est née un 5 août. Euh, donc, euh, elle n'est pas née le 8 septembre, comme on a l'habitude de, de fêter euh, sa nativité euh, dans l'église. Euh, donc, elle est née le 5 août. Elle a eu Jésus euh, à 15 ans. Elle s'était mariée euh, avec Joseph. Euh, peu de temps avant, à l'âge de 14 ans, et euh, donc le Christ non plus n'est pas né euh, un 25 décembre, il on, on a choisi le 25 décembre parce que c'était le solstice d'hiver, mais euh, je ne sais pas précisément euh, quel jour est né le Christ, Et donc, euh, le, donc le, le Christ est mort par contre à, à l'âge de 33 ans, ça c'est certain. Et donc euh, la Vierge Marie devait avoir euh, 47 à 48 ans euh, au moment de la mort du Christ. Et euh, elle est morte euh, à 62 ans, euh, donc elle a vécu à Éphèse après la, avec Saint Jean, euh, euh, après la mort du Christ, et euh, elle est morte vraisemblablement à Jérusalem à l'âge de 62 ans, euh, sachant qu'elle euh, avait arrêté de vieillir à l'âge de 33 ans. Euh, car effectivement, euh, l'Immaculée Conception n'a pas été touchée par le péché originel. Il faut savoir que euh, le péché originel a entraîné sur toute l'humanité euh, la vieillesse, la mort et la maladie. Donc la Vierge Marie euh, n'était pas soumise à la vieillesse, et donc elle arrêtait de vieillir euh, physiquement euh, à, à 33 ans. Alors 33 ans est un âge vraiment symbolique, puisque c'est l'âge de la mort du Christ, mais c'est aussi euh, l'âge à laquelle la Vierge a cessé de vieillir. Mais c'est aussi l'âge... Euh, à, à auquel Saint Joseph euh, euh, s'est marié avec la Vierge. Et donc, euh, on représente souvent Saint Joseph comme un vieux monsieur, mais en fait, euh, il s'est marié à, à l'âge de 33 ans. Et euh, il est mort euh, quand le Christ devait avoir 27 ans. Donc, euh, il est mort à, autour de 60 ans. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les les âges, les différentes dates sur, à propos de la Sainte Famille. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.